Puis Clovis, le roi des fronts, à Jeanne d'Arc, au cœur vaillant, le roi Henri, notre ver galant, et Bonaparte, général conquérant. Louis Pasteur et la rage vaincue, Victor Hugo, le poète absolu. Gustave Eiffel et sa tour est lancée, Les Frères Lumière, le premier ciné Que de grands hommes ont laissé au pays Autant d'amour, de gloire, de génie Que de grands noms ont servi la nation Qu'ils soient poètes, combattants ou champions tous ceux qui ont donné leur sang, et peu importe leur grade ou leur rang, à tous ces gens surgissant du passé, je veux leur dire qu'ils ne sont pas oubliés. Nous sommes. Une patrie, terre de liberté, nous sommes fiers d'être français. Que Dieu nous guide. Le artisan, commerçant, l'ouvrier le paysan, l'ingénieur, le financier le fonctionnaire, le cadre, le salarié à tous ceux qui vivent de leur métier Toi le petit, le faible, le commun Toi qui de la vie n'attends plus rien Même s'il est difficile de vivre dans le besoin, ensemble battons-nous pour gagner demain. On compte sur vous pour donner au pays beaucoup d'amour, de gloire, de génie. On compte sur vous pour servir la nation, vous les poètes, combattants et champions. Comme nos ancêtres nous l'ont montré, notre chemin est déjà tracé. Notre devoir est de continuer pour que nos enfants puissent encore chanter. Nous